Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser donc ce type de tampon, un tampon encreur, avec donc le contour qui est un petit peu abîmé et le texte. L'avantage, c'est que là, nous avons ici le texte original que je vais afficher. Voilà, mode d'affichage contour, comme ça, on le voit bien. Et si maintenant, je modifie le texte, comme ceci on voit bien que mon tampon a été mis à jour donc ça c'est très pratique et on a gardé la transparence donc ce qui nous permet de voir à travers et également le côté abîmé du texte alors pour réaliser ça nous allons tout de suite créer un nouveau document je vais mettre ça en grand je vais donc taper le texte bonjour je vais prendre la première police que je vais mettre en gras en bold donc voilà là j'ai mon texte j'utilise l'outil créer des rectangles et des carrés pour le contour comme ceci je vais agrandir la taille du texte voilà euh, je vais centrer mon texte voilà je clique ici donc je vais aligner ces deux objets je fais un rectangle de sélection je clique sur Aligner et distribuer les objets par rapport au dernier objet sélectionné, donc selon l'axe vertical et selon l'axe horizontal. Je clique sur Éditer les couleurs de l'objet. Je vais mettre, bien sûr, le remplissage indéfini, donc pour le fond et pour le contour. Voilà. Je crée un clone de, de chacun des objets. Donc je clique ici. Je clique sur les objets, de, je déplace, en appuyant allez, sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je peux maintenant appliquer donc, une couleur de contour rouge. J'appuie sur SHIFT et je clique sur la couleur rouge. Je vais me positionner au niveau du petit 1. Là, je fais un clic droit et je vais mettre par exemple 16. Je vais cliquer sur la croix pour supprimer le remplissage. Et maintenant pour Bonjour, je vais appliquer voilà, la même couleur ici. Comme ceci. Donc là, on a réalisé le plus facile, le plus simple. On va maintenant réaliser le petit côté abîmé. Hein C'est aussi assez simple. Avec l'outil dessiner des lignes à main levée, ben, je vais venir euh, voilà, mettre des petites lignes, faire des petites, euh, des petites formes relativement simples, comme ceci. Voilà. Ouais, C'est pas trop mal. Avec l'outil éditer les nœuds, je vais en sélectionner quelques-unes. Alors on ne sélectionne pas le contour, voilà ça. Je vais augmenter ici le contour. Donc clic droit sur le petit 1, je vais mettre par exemple à 6. Donc j'ai mon outil éditer les nœuds qui est sélectionné. Je vais cliquer ici sur convertir les contours des objets sélectionnés en chemin. Hop Et je vais les combiner. Donc je vais aller dans le chemin, je vais faire union. Voilà. Je vais utiliser l'outil euh, sculpter et peindre. Je vais sélectionner voilà rendre les chemins plus rugueux de façon vous voyez à obtenir des choses un petit peu plus rugueuses Voilà, j'ai ici également je peux repousser un peu le chemin si ça ne me convient pas. Voilà, hop. Je peux réduire rendre mon chemin beaucoup plus fin, voilà, hop. rendre ça encore rugueux. Voilà, je passe un petit bout de temps dessus de façon à vraiment abîmer. Voilà. Alors ça crée beaucoup de nœuds en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça peut peut-être ramer un peu mais on peut obtenir des effets assez intéressants, peut-être augmenter un peu la force, voir ce que ça donne. Oui. Oula ça rame un peu plus mais c'est pas mal allez un dernier petit ici et là voilà je vais sélectionner maintenant les autres objets ceci donc comme tout à l'heure je vais euh augmenter le contour on va mettre 3 je vais les convertir en objet et je vais aller ici dans union chemin union voilà utiliser l'outil sculpter et peindre réduire la taille oups beaucoup trop là, là c'est beaucoup trop fort je vais réduire un petit peu la force tac voilà comme ceci ah, et rendre un petit peu tout ça rugueux. Voilà. Réduire encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Je vais maintenant combiner tout ça. Chemin union. Je vais dupliquer. Donc je clique ici sur dupliquer ou CTRL D ou encore édition dupliquer. Voilà, je vais faire une petite rotation comme ceci. Ouais, peut-être une rotation. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais laisser comme ça. Ça me plaît pas trop. Euh chemin séparé ouais, je, vais, je vais garder que quelques éléments alors je fais un petit carré de sélection je fais contrôle plus ce qui, ce qui correspond pardon à chemin union Contrôle plus voilà. Voilà, je vais placer les éléments comme je le souhaite Hop. allez contrôle plus une petite rotation. Voilà. Allez, tout ça, je le supprime. Hop, C'est bon. Je sélectionne tous ces objets. Je fais CTRL plus pour les unir. Voilà. Et maintenant, je vais créer donc la découpe. Je crée un rectangle. Je clique, je glisse. Je supprime voilà je rends les coins pointus je vais rendre cet objet voilà je le convertis en chemin je vais placer ça derrière à l'arrière-plan je clique ici je fais un rectangle de sélection et je vais dans chemin et je fais exclusion de façon à ce que voilà je, je puisse voir à travers par contre on a perdu beaucoup d'informations c'est un petit peu embêtant je vais, grandir, je vais grossir un peu ça alors. Hop. Chemin exclusion. Voilà, oui, c'est mieux. Donc cet objet va me servir de découpe. Ah, c'est marrant, on perd vraiment beaucoup. Ah oui, si si parce que j'ai un contour, vous voyez. <rire> Voilà, donc bien penser à supprimer ici le contour, donc clic droit, supprimer le contour, voilà. Euh, je pense à grouper cet objet avant de le mettre, donc CTRL G, là aussi c'est pareil, je sélectionne les deux, je les groupe, je place cet élément au-dessus de l'autre, je vais passer en mode d'affichage contour pour bien voir ce que je fais, voilà, ouais, je vais réduire un peu ça. ceci Voilà, ça c'est bon, je repasse en mode d'affichage normal, affichage normal. Alors on peut aussi tape, euh, en taper CTRL 5. Donc si je fais CTRL et j'appuie sur 5 du clavier numérique, voilà, je, je change le mode d'affichage. Alors je sélectionne tout ça, je fais un clic droit et je vais faire définir une découpe. Ou alors je peux aussi aller dans objet découpe, définir une découpe. Alors ça n'a pas marché parce que voilà cet objet doit être placé devant donc je, place, je clique ici pour le monter au premier plan ou alors je vais ici dans objet, non dans calque, non c'est ça c'est objet monter au premier plan. Je sélectionne tout, clic droit définir une découpe et voilà tout simplement alors pour bien voir la transparence je vais utiliser alors deux petits carrés en activant le magnétisme donc là je duplique ce carré Hop. avec le magnétisme il vient se placer correctement je mettrai en blanc je le duplique ctrl D voilà je sélectionne le carré gris CTRL D voilà je groupe tout ça, je crée un clone, et je vais dans objet, motif, objet en motif. Voilà. Donc là maintenant, si je clique sur F2, j'ai mon objet en motif, vous voyez, que je vais réduire, comme ceci. Et là on va pouvoir bien voir la transparence. Alors je vais désactiver ça, ce qui permet lorsque j'agrandis automatiquement qu'on puisse voir mon motif. Voilà, alors c'est peut-être un peu trop gris. Voilà Voilà pour ce tout petit tuto, j'espère qu'il vous servira et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.